Et salut tout le monde, on se retrouve donc pour la suite de Sibérien. On devait, euh, suite à l'épisode 2 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, on devait donc se faire un laisser passer. Donc on va continuer. On fait un petit peu le tour euh, ici. Quelle étrange sculpture. Que on dirait, On dirait une sorte, une sorte de pioche de, de, de calamar. Toc, toc toc. toc. Il y a un paquet qui parle. hein. I'm playing your Je viens les parler euh, à d'autres que les You Call. Hein. allez par là. Hein Vous, Vous donnez me laissez passer. Et, Et puis quoi encore, encore. Mmh. Madame, Madame. Allez, c'est passé. passé. Excusez-moi. Bonjour mademoiselle. Vous, vous n'êtes pas, pas ici, n'est-ce pas Cela s'entend. Que diable Le fait une jeune, jeune américaine dans notre belle région? région Des affaires ou du tourisme peut-être Ouais, oh, c'est une longue histoire, histoire croyez-moi. Je vois. En tout, en tout cas, cas, il faut absolument que vous visitiez notre ville. ville. Vous savez, l'Axambore à bout de charme cette saison. Et profitez-en pour vous arrêter à ma taverne. C'est la meilleure table de la ville. Bien, ce serait avec plaisir, mais, mais hélas, j'ai appris qu'il fallait désormais un la laisser-passer pour, pour se rendre à Val-Sandor. Je, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à en procurer. Ah, ah ouais, c'est vrai, c'est bien embêtant, ça. Enfin, enfin vous, vous avez de la chance, chance je peux peut-être peut faire, faire quelque, quelque chose, chose pour vous. vous. C'est le laisser-passer de ma femme. femme. Elle, est elle est souffrante et n'a pas pu m'en Ce document est parfaitement valable, si ce n'est qu'elle a oublié de le faire tamponner à la Et. c'est gênant. Hélas, oui. Sans tampon, ce document ne vaut oui. rien. Avant, il suffisait d'utiliser la tamponneuse qui, qui se trouve dans la galerie des policiers municipaux, là-bas, à l'entrée du camp, mais, mais elle a été mise hors service depuis que la mairie a sévèrement durci les lois contre l'école. Donc ce se laisser s'est passé ne sert à rien Pas forcément. Il suffirait juste d'y ajouter un tampon qui, qui ressemble au sceau de mort. Les policiers municipaux ne sont pas des aigles, faut bien l'avouer. Enfin Je vous ai rien dit, moi, hein Bon courage, mademoiselle. Et n'oubliez pas, pas de passer à la à quand vous serez Alors, apposez le tampon de bord sur le laisser-passer. Bon, on va aller voir là où on était, là, si j'arrive à retrouver où c'est. sortir s'il vous plaît est-ce qu'on sort du bon côté là Tempestive des nomades de Yukol dans la ville s'étant avéré être un élément perturbateur de la quiétude de ses concitoyens le maire bouyakin a ordonné que l'accès à Valsambor ne serait désormais autorisé que sur présentation d'un laissez passer dûment tamponné regardez-moi est-ce que selon vous je ressemble vraiment à une Yukol ma petite demoiselle votre physionomie ne suffit pas Seule la présentation de votre laisser-passer municipal le prouvera. Mais. Sans laisser-passer, on ne passe pas. <rire> on va quand même tenter. Alors, se laisser-passer Deux secondes, mais il m'agace. Euh... Ce laissez-passer n'est pas conforme. Il n'est pas tamponné avec le cachet de la ville de val tamponner. Ben, Ce laissez-passer est vraiment nécessaire. Indispensable. Alors n'insistez pas. Circulez. Bon déjà, on a obtenu un laissez-passer qu'on n'avait pas dans l'épisode précédent. Donc on va rentrer là. Rien d'utile ici. Rien d'utile ici. Des tampons, mais aucun avec la bonne forme, évidemment. Une tamponneuse Incomplète, on dirait. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a là Une éponge. forme est incrustée dans le cuir. dans l'épisode précédent, on avait vu sur la plage qu'il y avait euh, un truc à voir par terre. Grande triche, besoin d'attention. Beaucoup, beaucoup. <rire> Je crois que c'est par là qu'on avait vu... Euh... là-bas, on avait vu je crois dans l'épisode précédent qu'il y avait des trucs par terre ici Voilà, on a mis l'encre. Hein. Je pense qu'il faut qu'on re rentre dans le, dans le Kiki parce que c'est pas qu'avec ça on n'a pas le. On a l'encre, mais on n'a pas l'objet pour. Euh, hop, hein, voilà. On n'a pas l'objet pour, euh, pour pouvoir appuyer dessus pour faire le, le tampon. Les artisans Yukol doivent produire ces statuettes en masse. Donc... Okay. Bonjour. Ah ah, uh, Kunukmak, Miss Ketwork, t'intéresse souvenirs Eh bien, cette sculpture-là. Ha <rire> ha <rire> Kilak. C'est grand esprit, très mauvais, Miss Ketwork. Monstre de l'eau du Grand Lac. Oh, je vois, c'est la représentation d'une légende locale. Ah, oh, Pas les Pas légende, Miss Ketwork. Kilak. Très grand, très méchant, vit au fond du lac. Et si ce monstre existait vraiment, il aurait attaqué vos autruches quand vous entrepreniez de traverser le lac pour poursuivre votre voyage, non Yoko toujours traversait le jour. Qui lac pas aimé lumière. Et toujours quand le lac gelé. Qui lac pas pouvoir traverser grâce pour manger autruche. Mais maintenant, lac pas encore gelé. Et autruche impatiente. Pas bon, pas bon. L'absence prolongée de cœur que vous inquiète beaucoup, n'est-ce pas? Kourk, guide sacré. Pas guide, alors pas grand voyage. Ah, Kourk, revenir vite. Sinon, pas bon, pas bon. L'un de vos collègues a réparé une clé pour m'aider à m'enfuir de la clinique. Est-ce que c'était vous? Non. Forgeron, là-bas. Eh bien, comment vont les affaires Toc toc. Fini client touriste ici. Plus aimé Yukon à Varsambore. Pas bon, pas bon business. Pourquoi on ne vous aime pas ici call bloqué trop longtemps à Varsambore. Pas bon Devoir partir vite Au revoir, et merci pour tous ces renseignements. Au cahier, Miss Baba <rire> Au cahier, Baba Ok, alors par rapport à lui, il est où le, le forgeron là C'est forgeron ça euh... Je veux parler la nuit, stop Stop Voilà, on va par la nuit. C'est lui qui nous avait fait la clé pour s'évader, donc. Bonjour. Comment marque le skate walk forger quelque chose Eh bien oui, en effet. J'aurais besoin d'un tampon qui est la forme du sceau de la ville de val et que je puisse utiliser avec la presse à l'entrée du camp. Compliqué. Besoin modèle. Tu vas voir ça. Mais ce Est-ce que j'ai ça dans l'inventaire? Hein. Mais ce que tu comme l'autre pour friser. oh là là, compliqué. Forgeron, besoin aussi cire pour le moulage. On avait récupéré des boules génies la fois d'avant, il me semble. Non Miss Ketwork peut porter comme l'autre pour Forgeron. Ok. Vous savez où je pourrais trouver de la cire Miss cherchez partout, alors trouvez pour finir. Il me semblait qu'on qu qu était, qu qu était montés dans euh, leur petites baraques là, et qu'on avait trouvé de la, de, des bougies. Alors, euh, il me semblait vraiment qu'on qu avait eu ces bougies, hein, mais bon, à part maintenant. Un joyeux voit... cafarnaum, rien à voir avec les marchés de New York. Il me semblait vraiment qu'on avait trouvé les, les bougies là Ah non. Il me semblait l'erreur est humaine. Donc on revient voir le forgeron. Est Ce qui voulait ça. Oh mamie, tu me bloques là. Et tout et Je Je te donne les bougies. On est là, hein Mais ce qui work peut porter comme l'autre pour le fourgeron. Ouais. Bonne comme l'autre, tant qu'on prend pas longtemps. Un petit moment que je n'étais pas revenu sur le Sibérien pour reprendre le, le mécanisme. Okay, on a le tampon donc on a tout normalement on a l'éponge remplie d'encre le tampon ben on ressort bien euh, là je me perds tout le temps hein. Quand on n'est pas revenu sur depuis un moment normalement on a tout on a l'encre le tampon donc je vais pas te parler j'allais là alors donc on va remettre ici L'éponge. Ça ne va ça. pas. Non, c'est pas là que je la mettre. C'est là. Pardon. Ici, on remet ça. Là, on met le tampon alors. Et ici... Il faut que je trouve je le trouve moyen de fixer, de fixer le tampon avant qu'il ne retombe. Ah, il s'est recassé la figure 1. Un... Un... Le petit logis sûrement là voilà ouais, ça, ça on va mettre notre là. Ah d'accord Hop Que là, ah, mais il faut que je récupère mon truc. Rien d'utile ici. J'ai pas récupéré mon. Je n'avais pas récupéré le laisser-passer. Vilaine Chiral! Très heureux de vous retrouver enfin. Ah, il m'en est plus, plus, Monsieur Quentin, qu'est-ce que vous voulez à la fin Vous, vous ramenez à la maison, de gré ou de force. Allons Donnez-moi vos mains, s'il vous plaît. Je ne vous suivrai pas. Vous m'entendez Laissez-moi tranquille. Vous êtes seul ici, sans amis ni connaissances. Et vous n'avez nulle part où aller, Miss Walker. Alors soyez raisonnable. Tournez-vous et tendez vos mains. Ne m'obligez pas à utiliser la force pour vous contraindre. Monsieur Marson Enfin, je la tiens Oui, elle est et sauve. Miss Walker est sous mon contrôle. Je vous tiens au courant pour la suite. C'est l'affaire d'un jour ou deux, tout au plus. Il y a, j'imagine, quelques obstacles procéduriers à franchir avant de pouvoir quitter le pays. Écoutez, toutes ces accusations dont on me charge sont sans fondement. Le meurtre de Hans, les détournements de fonds, c'est du délire. Et pendant que nous perdons du temps ici, je ne peux pas aider les Yukol. Or, croyez-moi, ils en ont vraiment besoin. Je ne suis pas votre ami, Miss Walker. Et si vous n'avez rien à vous reprocher, comme vous semblez le prétendre, votre intérêt est de rentrer au pays et de faire valoir vos arguments devant le tribunal. Vous n'avez plus rien à faire ici, où je le crains. Vous ne comptez pas que des amis. Euh... On va appeler à l'aide. Hein. Ça n'a rien de personnel, croyez-le bien, monsieur Quentin. Mais je ne repartirai pas avec vous. C'est absolument hors de question. J'ai l'impression que. Les YouCall devraient nous aider. Hein. C'est ce qu'on va voir. Au secours Au secours Aidez-moi Voilà, les YouCall nous aident. Une... Bon sang, Miss Walker Allez-vous vous taire à la fin Ne m'obligez pas à vous balonner Bon courage, Monsieur le Détective. Bon sang, c'est pas vrai Oui, oui, moi aussi j'ai bien entendu crier. Non, non, ça ne venait pas d'ici Plutôt de l'autre côté, là-bas Suivez-moi Vite, je dois me libérer et filer d'ici pendant que Quentin est occupé. Vite hein, vite, pas vite vite là, madame. Pas grand chose en même temps à côté, euh... elle aurait pu avec le pied casser la bouteille. Enfin libre. Bon, fuyons avant que Quentin ne revienne. Allez, hop. J'ai appelé à l'aide il y a un instant. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu Vous êtes pourtant bien fonctionnaire de police J'ai des consignes. Ne pas intervenir dans les affaires de ce détective américain. L'ordre vient de haut, vous savez. Et puis moi, mon boulot, c'est de vérifier que seules les personnes en possession d'un laissé passer conforme puissent se rendre en ville. Le reste n'est pas dans mes attributions, mademoiselle. Je vois. Votre esprit d'initiative vous adore. Toujours est-il que j'aimerais rejoindre val maintenant. maintenant. Sans laisser-passer, on ne passe pas. Alors, notre laisser-passer... Hein. Alléluia. Non, attendez. J'ai un mandat d'arrêt à l'encontre de cette femme. Arrêtez-la. Merci, les Youcol. Hein. <rire> oh Il a piqué sans laisser passer. Rendez-le moi. Immédiatement, vous m'entendez? C'est déverrouiller le château. trouver l'artisan Simon Steiner. On va donc en rester là de Siberia 3, l'épisode 3, le laisser passer. J'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce en l'air, un abonnement à la chaîne, un petit commentaire. Je vous réponds toujours. En tout cas, je vous fais plein de bibis, plein de jouzous. On se retrouve très vite pour la suite de Siberia 3 ou des autres Let's Plays, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch en live. Bye bye